La tendance actuelle du racisme en Suisse est à invisibiliser. Oui, on doit admettre qu'il y a du racisme en Suisse, on ne peut pas le nier. Racisme partout dans le monde entier, il n'y a pas que forcément en Suisse. En Suisse, elle est assez présente, mais elle est assez latente, elle est assez euh, cachée et perverse et elle n'est pas nommée. Le racisme est un phénomène social et je pense que est important alors, il y a quelque chose de politique parce que, comme on l'a beaucoup évoqué au niveau des permis et des, des droits des gens, il y a vraiment une discrimination qui est faite. Après, je pense qu'elle est aussi culturelle, parce que je pense qu'en Suisse, on a des codes très restreints, très, très serrés et qu'on sort vite des codes. Et qu'au-delà du racisme, on est vite stigmatisé en Suisse, on est vite discriminé pour différentes raisons, qu'elles soient sociales, raciales ou bien de genre. Je pense que pour combattre le racisme en Suisse, il faut dialoguer. En dialoguant déjà entre nous, avec les gens qui nous détestent, parce qu'on est ceci ou parce qu'on n'est pas de ce qui veulent qu'on soit, on dialogue et puis si ça ne va pas, on essaye d'aller plus loin. Pour ça, sous l'angle légal, moi je considère déjà que la loi antiraciste, c'est une loi qui ne sert à rien. Je le dis clairement, c'est une, une disposition, c'est une norme qui est inutilisable pour le racisme, le racisme au quotidien. On a beaucoup des situations de racisme, par exemple au travail, où il y a des collègues qui assistent à des scènes. Et ces collègues se taisent. Le jour où tout le monde dira « je ne suis plus d'accord de me taire face à des situations de racisme », ce racisme n'existera plus. Combattre le racisme dès l'intersectionnalité signifie être très conscient de que n'y no hay... a una categoría de opresión que sea más importante que las demás. La lucha antirracista se merece un espacio más importante teniendo en cuenta el sistema de desigualdades y profundamente colonialista en el que vivimos.